Bonjour Philippe Gestin. Avant de commencer, pouvez-vous nous parler de vous Oui, bonjour. Je suis directeur depuis une vingtaine d'années du foyer Les Algues au Havre. C'est un foyer qui accueille des jeunes de 17 à 21 ans, relevant de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, c'est mon métier principal. Et par ailleurs, je suis également docteur en sociologie. J'ai effectué un doctorat auprès de Robert Castel à l'École des hautes études à Paris. Je suis également juriste spécialisé sur les questions d'aide et d'action sociale, une formation que j'ai faite à Panthéon-Assas Paris 2 auprès de Michel Borghetto. Et par ailleurs, je suis aujourd'hui attaché d'enseignement à l'université du Havre où j'enseigne à la fois la sociologie, le droit de l'aide et de l'action sociale. Et enfin, j'anime une fois par semaine des groupes de partage au centre pénitencier du Havre auprès de personnes qui exécutent de longues peines. Quel est le propos de ce livre, 18 ans et bientôt à la rue Alors, ce livre est, comme son sous-titre l'indique, un plaidoyer pour les jeunes de l'Azeu. Euh, comme euh, beaucoup de personnes le, le savent, il y a actuellement un phénomène de société un peu euh, étonnant avec euh, ce lâchage un peu institutionnel des jeunes de l'ASE après 18 ans, alors qu'autrefois ils pouvaient être pris en charge de 18 ans à 21 ans. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans la plupart euh, des départements. Et malheureusement, euh, cela impacte évidemment euh, les jeunes eux-mêmes, leurs familles, mais également euh, les institutions sociales et médico-sociales qui les accueillent, les familles d'accueil, euh, les enseignants, mais également les enfants employeurs qui accompagnent ces jeunes au long cours. Quoi. Donc c'est toute une chaîne de solidarité et d'accompagnement qui est ainsi rompue. Et c'est en quelque sorte un coup de colère devant ce que les jeunes appellent eux-mêmes un lâchage institutionnel de l'État et, et des départements. Ce livre débute par l'évocation d'un personnage du roman picaresque, Lazario de Tormes. Pourquoi cette évocation – Alors précisément Lazario de Tormès c'est justement euh, un jeune qui n'a pas de soutien, qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de protection et qui par conséquent euh, va d'un maître à un autre maître pour essayer de s'en sortir euh, sans, sans ressources pérennes. Quoi. Et donc euh, j'ai voulu inscrire cette analogie dans, dans le livre et, et poser cette question, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui avec les jeunes de l'aide sociale à l'enfance face à un petit peu une situation analogue, certes avec des différenciels de précarité, un pauvre du XVIe siècle n'est pas un pauvre du XXIe siècle, mais néanmoins les jeunes se retrouvent sans protection, sans soutien, sans appui. Et on pourrait comparer ces deux situations où finalement, pour exister positivement, il manque un certain nombre de choses. À travers ce livre, vous avez recours à l'histoire, à la sociologie et au droit. Pouvez-vous nous dire pourquoi oui, alors par exemple, ces outils des sciences humaines nous aident à comprendre et à éclairer justement cette situation sur le temps long. C'est-à-dire que l'histoire permet par exemple de bien repérer que dans les années 70, on est bien sur cette notion de jeunes majeurs et on va progressivement, après les années 2000, parler plutôt de grands mineurs par exemple. Et donc on voit là un véritable renversement qui s'opère des jeunes majeurs aux grands mineurs et bien entendu des politiques restrictives derrière et qui créent un véritable changement. Donc il est toujours intéressant quand on fait de l'histoire sociale d'étudier un petit peu euh, sur le temps long pour voir un petit peu les transformations, les renversements, en l'occurrence il s'agit d'un véritable renversement et pour la première fois dans notre histoire sociale, l'abandon euh, d'une aide sociale légale euh, et qui devient finalement en quelque sorte un, un droit mort quoi. Donc voilà un petit peu le recours à l'histoire euh, et la sociologie bon par exemple, permet de constater que le, les budgets, par exemple, des départements euh, ont, ont, ont, se sont servis de, de, de, des jeunes majeurs pour faire euh, mettre en place des variables d'ajustement, en quelque sorte, hein, de leur propre budget. On a vu aussi euh, des politiques se construire un, un peu sur le séparatisme, avec d'un côté des mineurs non accompagnés et de l'autre des nationaux, dans des services différents, avec des budgets différents. Et donc la sociologie nous aide à comprendre toute la sociologie des organisations, toutes cette transformation, toutes ces dynamiques institutionnelles qui ont un petit peu renversé ce droit et limité ce droit finalement auprès des, des jeunes majeurs. Enfin, le droit euh, nous permet de rappeler les fondements euh, de l'aide sociale qui repose sur le principe de solidarité et euh, au même titre que par exemple euh, l'aide sociale qui est apportée aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, et il ne viendrait à personne, à l'idée de personne de supprimer euh, l'aide sociale aux personnes âgées ou l'aide sociale aux personnes handicapées c'est pourtant ce que l'on fait avec que les jeunes majeurs. Et à cet égard, vous dites que tout cela se fait sous le couvert d'une idéologie de l'autonomie. Assez fausse selon vous – Oui, parce qu'en fait, elle repose sur l'idée d'une autonomie vendue un peu sur papier glacé où on somme un peu les, les jeunes d'être un petit peu leur propres entrepreneurs, c'est-à-dire avec leurs propres ressources très réduites, réussir seul, quelque chose de parfois très difficile, sans famille, sans soutien une fois de plus, sans ressources, etc. Donc c'est une idéologie qui est un petit peu fausse parce qu'en réalité, l'autonomie certes euh, nécessite de mobiliser les forces naturelles, comme dit Jean-Jacques Rousseau d'une personne, ses propres moyens, ses, ses, ses atouts, ses compétences, mais aussi, euh, elle, elle s'inscrit dans un cadre politique. Et euh, l'autonomie, la liberté, la démocratie, la démocratie pardon, tout cela s'inscrit dans un cadre politique. Et si les politiques de l'autonomie ne sont pas présentes pour ces jeunes, eh bien, ces jeunes sans ressources, sans famille, etc. ne pourront pas exercer pleinement une réelle autonomie et finalement s'émanciper, trouver une certaine liberté par rapport à un destin qui est le, qui est le leur et qui est parfois euh, tragique. Mais du coup, quelle est votre propre conception Eh bien, je pense que euh, la véritable autonomie, c'est celle justement qui offre des supports, des soutiens, des ressources et qui s'appuie non pas sur un âge coup qui est actuellement 18 ans, qui transforme le droit à l'aide sociale, qui est un droit individuel, en droit collectif où tout le monde a le droit, par exemple, à 18 ans et 4 mois ou 18 ans et 6 mois, et inscrire à l'inverse de cela la politique d'accompagnement des jeunes majeurs dans, autour de seuil de passage, hein, ce que la sociologie a bien démontré euh, euh, à travers l'étude de plusieurs programmes sociaux et de leur réussite, notamment les missions locales, notamment euh, comment dirais-je, la garantie jeune, euh, notamment euh, la possibilité d'accéder à des bourses d'études assez tard, à 28 ans par exemple en France. Donc on voit bien que la jeunesse a besoin de seuil de passage et non pas d'âge coup près. Donc je propose effectivement qu'on parte de ça, qu'on remette le droit de l'aide sociale en route. Hein, actuellement avec cette politique qui est menée dans beaucoup de départements, le droit à l'aide sociale devient un droit mort finalement. Hein, et puis qu'il s'appuie de nouveau sur le principe de solidarité sur un temps long. Hein, comme je le disais, ça, ça, ça semble... Quand même très très important pour que les jeunes puissent sortir de leurs difficultés, sortir de, de périodes de crise, les supporter parfois sur le temps long avec des adultes de confiance pour pouvoir re renouer avec des relations de citoyenneté, des relations auprès d'un employeur, des inscriptions dans la société, etc., etc., Quoi. Votre livre est critique sur la situation des jeunes de l'Aze, mais vous terminez votre ouvrage par des propositions. Pouvez-vous nous les présenter rapidement? Alors, oui, effectivement. Alors, une des premières propositions serait tout de suite d'interdire totalement les accueils de jeunes dans les services hôteliers, dans les hôtels finalement. Donc, de nombreux jeunes en France sont dans des hôtels sans accompagnement. Il faudrait cesser cela rapidement. Ça, ce serait une première mesure rapide à effectuer. La seconde, c'est de remettre en place de véritables prises en charge pour les jeunes majeurs qui s'identifieraient un petit peu à ce qu'on fait autour des missions locales, autour de la garantie jeune autour des bourses d'études et je propose une prise en charge pour les jeunes majeurs en grande difficulté de 18 à 25 ans, ce qui me semble un temps suffisamment long pour pouvoir, dans certains cas, se reconstruire, poursuivre des études supérieures et être accompagné ainsi pour une bonne insertion sociale et professionnelle. Autre mesure, je pense que les jeunes devraient participer activement à leurs projets individuels, ce qui n'est pas complètement le cas aujourd'hui puisque ces projets sont déterminés par la puissance publique pour faire sortir les jeunes plus rapidement. Il y a des jeunes qui ne font pas le choix d'études longues parce qu'ils savent qu'ils doivent sortir de, de l'ASE. Donc ça, c'était aussi un élément important. Et enfin, euh, il serait intéressant que les jeunes aient le choix de leur prestation et le lieu de la prestation. C'est-à-dire que si un jeune préfère être en famille d'accueil ou s'il préfère être en institution, s'il préfère mener son projet sur Paris, sur Marseille, Lyon ou la campagne, voilà, il, devait, il devrait pouvoir avoir, être porteur de ce droit pour sa mise en œuvre. Donc ça, ça me semble aussi un élément important. Et enfin, dernière mesure, il me semble que le pilotage de la protection de l'enfance devrait se faire au niveau national et non plus au niveau départemental puisque cela bien sûr crée des disparités entre les départements et des inégalités de, de fait. Donc à travers ces cinq mesures rapides, eh bien, la protection de l'enfance en ce qui concerne les jeunes majeurs changerait profondément dans notre pays.